Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape, nous allons voir comment réaliser ces petits effets de texte et également comment installer une police, ce qui est très simple. Donc je vais dans fichier, nouveau et je prends euh, je vais prendre le A4 Landscape. Voilà, je vais mettre cette page en grand. Je vais zoomer avec la molette de la souris. Je clique ici l'outil créer, et éditer des objets de texte. Je clique ici, je vais taper mon premier texte, évasion, que je vais centrer. Je clique sur la flèche noire, sélectionner et transformer des objets. Je duplique cet objet en cliquant sur dupliquer et je le déplace vers le bas. Donc dupliquer, c'est également CTRL-D. Je double-clique sur le mot évasion ici et je vais pouvoir taper mon texte fiscal. Je reclique sur F1. Je sélectionne ces deux objets, je vais les agrandir. Alors pour les agrandir, je peux sélectionner la flèche ici là, et tirer dessus. Donc je n'oublie pas de sélectionner SHIFT et CTRL, ce qui permet d'agrandir le texte sans le déformer. Voilà, donc je mets ça sur le côté. Donc si je n'ai pas de police installée qui me convienne, ben je vais choisir dans. Euh, dans un site qui s'appelle Dafonte, par exemple. Voilà, Je vais chercher le site Dafonte, qui permet de télécharger des polices. Donc là, je peux choisir par thème, par nouveauté. Moi, je vais prendre le top. Dans Aperçu, je vais taper mon texte. Évasion fiscale. Le nombre de polices affichées par page, je vais en choisir 50. Je vais utiliser les accents, je n'ai pas besoin des euros, donc je ne coche pas euros. Je veux plus d'options, je vais utiliser euh, domaine public, ce qui permet, ça permet de, éventuellement, si je veux vendre ma création, ben, je n'aurai pas de problème en principe. Et je valide. Voilà, donc là ça s'affiche tout doucement. Je vais prendre celle-là, la fantôme. Je clique sur télécharger. Donc là, j'ai une proposition d'ouvrir ça avec le gestionnaire d'archives. OK. Et donc, visiblement, j'ai plusieurs polices OTF. Donc, euh, ben je peux les activer soit une par une. Donc là, je vais activer celle-ci. Je clique sur install. Je ferme. vais activer celle-là aussi. Install. Alors là, comme j'en ai un petit paquet, ben je vais vous montrer où trouver le fichier fonte. Donc je vais ici dans système de fichiers, je vais dans home, donc là vous avez votre dossier, euh, moi c'est imppao donc c'est bon. Ici je vais chercher le fichier fonte. alors il est invisible, il suffit ici d'aller dans afficher les fichiers invisibles. Et voilà j'ai mon dossier fonte. donc je double clique, voilà. et là j'ai les deux polices que j'ai installées. Je peux également sélectionner ces différentes polices et les faire glisser. Comme ceci, pour pouvoir les installer un peu plus rapidement. Voilà pour cette petite méthode. Alors, je vais être obligé de relancer Inkscape. Avant ça, je sauvegarde. Donc, fichier, enregistrer. Je vais enregistrer sur le bureau. Fiscale .svg, enregistrer. Alors je vais fichier quitter hop. et je relance Inkscape. Voilà, fichier, évasion fiscale. Donc ceci étant fait, je peux maintenant sélectionner ces deux textes avec ici euh, l'outil éditer les nœuds. Donc, premier texte, j'appuie sur Shift, deuxième texte, j'appuie maintenant sur l'outil créer, éditer des objets texte, et là hop, j'ai accès au menu. Et je vais choisir donc le texte que j'ai, alors c'était, je crois que c'était, je ne me rappelle plus, <rire> alors je vais vite retrouver ça. Donc j'ai dit que c'était système home, hop, affiché là, voilà c'est fantôme 3D je recommence, alors je peux également ici fantôme, voilà alors, je ne vais pas choisir normal bold alors on voit que l'accent ici est très moche et eh ben, je vais mettre sans accent voilà donc je vais sélectionner ces deux objets je vais créer un clone ici, je les déplace j'agrandis tout ça le E est vraiment moche. Ouais, il est peut-être mieux comme ça. Hum. Allez, on va dire que ça ira. Je vais sélectionner et placer correctement par rapport à la page. Comme ceci. Je remets ici sur dernier sélectionné. Voilà. À côté, je vais créer un rectangle. Que je vais mettre orange avec un dégradé donc je clique ici sur mon outil dégradé je sélectionne ici l'outil créer un dégradé linéaire et je clique je glisse donc je clique sur le petit carré j'ai une couleur orange si je sélectionne le petit rond je vais lui mettre ici un orange beaucoup plus clair pardon avec l'outil tracer des courbes de Bézier. donc je vais cliquer ici, cliquer là, voilà, comme ceci, faire une forme, avec l'outil éditer les nœuds, je vais maintenant pouvoir, vous voyez lorsqu'on passe au-dessus de la ligne, on a une petite main qui nous permet de déformer et d'avoir ici un arrondi plus joli, donc je vais mettre du blanc, et je vais également mettre un petit dégradé, donc je sélectionne l'outil dégradé, j'ai bien le dégradé linéaire et je clique, je glisse c'est peut-être mieux comme ça voilà, je vais supprimer le contour de cet objet là on voit qu'il a un contour noir, j'appuie sur Shift et sur la croix je sélectionne cet objet alors moi j'aime bien avec l'outil d'Edit les nœuds tout soit bien aligné alors pour cela je vais convertir mon carré en chemin et je peux sélectionner maintenant l'autre objet je fais un rectangle de sélection je vais cliquer ici sur aligner distribuer et je vais aligner verticalement les nœuds ici et de ce côté également ces nœuds là vont être alignés dans ce sens là là je vais peut-être changer un petit peu la couleur mettre... Hmm. bon je vais laisser blanc pour l'instant voilà donc cette forme est en fait je sélectionne ces deux objets, je les groupe en cliquant ici ou CTRL G et je crée un clone de cet objet donc pour créer un clone je clique ici je place cet objet là en arrière je vais réduire un petit peu la taille en appuyant sur CTRL et sur la flèche Là, je duplique cet objet, je vais mettre la plus bas. Je sélectionne cet objet là, donc on voit bien que c'est un clone de texte. Je groupe, donc là maintenant j'ai groupe d'un objet. Je sélectionne cet objet ici, voilà, clone de groupe. Je sélectionne évasion, Clic droit et je fais définir une découpe. Et là on voit l'effet qui apparaît, donc c'est un petit peu trop violent j'aurais peut-être dû ici baisser un peu voilà c'est pas plus mal Voilà c'est un peu plus sympa donc je sélectionne ce clone je n'oublie pas de le faire passer à l'arrière-plan et j'essaie de le positionner donc par rapport à ce texte là voilà comme ceci je sélectionne fiscal. Je sélectionne l'objet derrière, clic droit, définir une découpe. Alors là, j'ai mes deux objets qui sont créés. Je vais maintenant créer un petit fond avec l'outil créer des rectangles et des carrés. Je vais activer le magnétisme donc par rapport à la page et par rapport ici à la boîte englobante et par rapport au coin. Et lorsque je vais cliquer... Voilà, vous voyez, j'ai une petite information comme quoi la poignée est bien au coin de la page. Donc je clique, je glisse, je me mets de l'autre côté, c'est bien aimanté. Donc là j'ai vraiment un carré qui correspond à la taille de ma page. Et je le fais passer à l'arrière-plan. Et je vais mettre un petit gris à 60. Je vais mettre un petit dégradé. Donc je clique, je glisse, On appuie en sur CTRL pour que le dégradé soit bien vertical. Mon petit rond est sélectionné, je vais mettre un petit dégradé à euh, allez, 20%. Allez, on va faire ça comme ça. Alors je sélectionne cet objet. Alors, je vais mettre donc un, une ombre. Alors, je vais réutiliser cet objet là. Je vais donc refaire un clone. Là je suis un peu embêté, c'est pas la bonne taille, c'est pas grave. Il suffit que j'aille ici, je fais édition, copier. Je sélectionne mon objet ici, je fais édition. Alors je n'oublie pas ici d'activer le petit cadenas. Édition, coller les dimensions, je colle la largeur. Et en principe ça correspond à impeccable. Même tarif pour celui-là, je recrée un clone. Hop, là je sélectionne celui-là. J'arrive pas à sélectionner, je ne sais pas pourquoi Oh, oh Pourquoi j'arrive pas à le sélectionner celui-là ah, C'est curieux CTRL Z Alors je vais enregistrer et je vais recharger Voilà, maintenant je peux le sélectionner Alors, ça arrive des fois il y a des petits bugs, donc n'hésitez pas à enregistrer votre document et à le recharger Donc je copie ça je sélectionne cet objet-là et je vais lui coller les dimensions par rapport à la largeur. Je vais pouvoir maintenant les aligner. Je fais apparaître la palette alignée et distribuée grâce au raccourci Mage plus Ctrl plus A. Tac-tac. Pareil pour ici. Tac-tac. Je sélectionne ici évasion et fiscale. Je fais apparaître... La palette remplissage et contours. Et je vais ici dans flou. Et je mets un petit flou à deux. Et je fais passer ces deux objets à l'arrière-plan. Alors pas complètement parce que c'est notre carré qui est à l'arrière-plan. Donc je remonte tout doucement. Alors il y en a un qui est passé devant. Je vais tricher, je vais grouper. Et je vais remonter ça. Alors comme tout à l'heure il a disparu. J'enregistre et je recharge. Voilà, et là, il apparaît. Je sélectionne ces deux objets-là et je vais les déplacer avec les flèches. Voilà. Alors, si je suis satisfait du résultat, j'oublie pas d'enregistrer. Je peux sélectionner mes deux objets ici, les grouper. Et pour bien les centrer par rapport à la page, je vais ici dans Aligner et Distribuer, Page, Verticalement, Horizontalement. Alors le gros avantage c'est que maintenant si j'ai besoin de changer ici le texte, évasion euh, formidable, vous voyez automatiquement ici j'ai l'effet qui reste formidable. Hop, par contre là ça déborde un peu donc je n'ai qu'à réduire ici à 50. Voilà. Bon je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.